Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, nous allons faire une dégustation de Caramba Family. Et les filles, il va falloir qu'elles devine le goût des carambas. Et on verra à la fin qui aura le plus deviné, aura donné plutôt de réponses exactes. Oui, Alia, euh, et, et Alia. Et Maman. Non, Maman, je ne joue pas. <rire> bon, bah, les filles, c'est parti. ouais. Oh, bah, je vais les compter les points je vous inquiétez pas, pas, vous mettez vos masques S'il vous plaît, vous ne oui. trichez pas oui. Ne laissez pas d'espace Pour jeter un petit oeil en dessous Alors c'est parti Hop C'est parti euh... Allez tu pioches T'en pioches le goût qu'il a s'il te plaît. Monsieur. Alors vas-y Alia, c'est quel Au goût pas. Ouais super Un point pour Alia, l'oublie. Je te mets le bol et c'est de pioché dedans, vas-y. Oui, oui, non. <rire> oui. il est collé. Cool. T'en prends qu'un chéri. Mais papa, t'en as deux. Ah, prends-en qu'un. Mmh. Tu veux que je t'aide Voilà, super. Mmh. Super. Mmh. Et à la fraise Oui. À la fraise. Un point partout. Mmh. Euh... Mmh. Allez, allez, Ça colle dur. Ah oh non. Ah, oh. oh. <rire> oh, pas le Oh, pas caramel. C'est du goût caramel. Caramel. Oh, Vous êtes faux, dis donc. Oui. Loubi, t'as fini ce que t'as dans la bouche oui. Non, bah, faudrait. C'est. Pourquoi t'aimes pas le caramel, Alia Ferme, remets ton masque. Oui. Avant, ah bon, j'aimais bien, mais. Pourquoi t'aimes pas Parce que c'est dur et c'est un vire. D'accord. Ah, c'est quoi ton goût préféré mmh. euh, c'est euh, le sucre moi. D'accord. Et le coca. Et le coca. Ah, tu me bah, dis quand t'as fini l'oubi, je te proposerai un autre.. Euh, bah. un autre carambar. Ah ouais. Ah ouais. Non, elle est fini. T'as fini, ma chérie oui. Alors. Oh. Attends, attends. Vas-y. Eh eh. Tiens, vas-y, mets ta main dedans. Ah, la chérie, c'est coca. <rire> Deux pour Louvi. On est fort. Ouais, vous êtes super Moi, fort. On est super fort. Ouais ça oh. alors ensuite je vais donner quoi tiens ça va oui 3 3 <rire> pour Alia 2 pour Louby ma petite Louby à vie il est là Alia s'il te plaît remets ton masque au, au caramel non bah euh. ben, t'as perdu <rire> Nougat C'était le nougat Le ouais. <rire> Donc on a trois pour Alia Deux pour Loubi Allez on remet les Ah ben non bah ben c'est qui là c'est Alia Alia et son Carambar la fraise. La fraise et le caramel sont des carambars. Moi c'est moins caramel. Ah c'est dur à... Hum. à masticer. Le ouais. cracher dans la poubelle Bon non, finis-le. Ça va mettre du temps. C'est pas grave. Mal le temps. Ouais. <rire> oh je vais <'aimerais> me boire. <rire> a yeah. Un coca euh... ah, okay. Hop On a dit fini T'as fini Ouais Bah on attend Alia parce qu'il faut que ce soit Alia aussi qui est fini C'est bon C'est bon Allez, remets moi ton mat. Vas-y on oh, oh Alors? Qu'est-ce que j'ai croque? Ah uh -huh. C'est beau tu deviner. Alors? D'accord. C'est Oui. Quatre. Quatre et pour moi, Alia. Et moi? Et ah, ah, ah, ah. Vas-y. Caramel. <rire> ah bien. Il est dur. Il est dur. Non. Euh, est Remettez dure. les masques les filles. Ouais, bah c des. Ouais. Moi je trouve que les moins durs c'est le coca et la fraise. Ils sont faciles à manger. Et... Euh, euh, non pas la fraise. Euh, la fraise, pardon. Le coca et le nougat. Voilà sont assez euh, faciles et rapides à manger que les autres sont assez euh, vraiment massiqués. Quoi. Nougat Nougat aussi, ouais il est, il est, il est facile à, à manger, il n'est pas dur. Mais aussi tu... Tu baves ah. Attends, je vais me donner une lingette quand même pour euh, faire un petit peu la, ah. la bouche. Ah. Vas-y, fais-moi ta bouche. Mmh. Oui c'est bon. C'est bon C'est à qui, là C'est à Alia. Alors, Alia, ton dernier bonbon... Euh... Je sais ce que c'est. Bien sûr. Vas-y. C'est une ouf. C'est où Bah oui, t'as gagné. Ben moi, mâcho. Oh, il n'aurait déjà mangé. Hein Il n'aurait pas déjà mangé. Il est rapide, rapide oui, il est simple. Ah, Remettez les masques. Et moi Moi, je remets parce que. Ah, t'as 5. Et oui. J'ai gagné 3, Non, mais là, oui, on laisse comme ça pour le moment. Okay. <rire> Alors, c'est... Alors, il y a... Pour Alia, 5 points. Et pour Louis, 4 points. Avez... Donc, c'est Alia qui a gagné. Mais vous avez été fort toutes les deux. C'est super. Mm. Vous avez bien deviné. C'était oui. génial. Qu Qu'est-ce qu que vous avez aimé le plus dans la vidéo, les filles Le citron, le frais et le coca. Oh. Et toi, Maria, t'as aimé quoi le plus dans la vidéo euh, Citron et. Euh... T'as aimé la dégustation du citron et. Je voulais coca, mais non. Bon. Euh, C'est moi qui de... l'a pris. Euh... D'accord. Bon, moi, j'ai trouvé que la vidéo était super sympa. Hein? C'est toujours très amusant de faire des vidéos avec ses enfants. Elle ah, est quinze heures. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut Nara, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et abonnez-vous à notre Merci.